Bonsoir et bienvenue dans un nouveau live de coaching, coaching de, de vie euh, en direct sur Instagram. Alors si vous voulez faire passer votre vie affective... Votre, vie, votre santé d'abord, parce qu'on est vraiment en plein confinement. Votre santé émotionnelle, votre santé physique, votre santé professionnelle, votre santé relationnelle et votre santé euh, vraiment en matière de finances. C'est vraiment le bon endroit. Euh, pourquoi Parce que tout le temps, je vais inviter des experts pendant toute la période du confinement pour être à votre disposition, traiter de thématiques, d'actualité sur comment réagir maintenant pendant le COVID et surtout, quoi faire après le Covid C'est Nahid ma passion c'est d'aider l'humain, c'est d'être euh, voilà dans l'accompagnement et faire sortir en chacun de nous le meilleur, notre meilleure version. Ce soir, je suis ravie de vous introduire mon invité, c'est un médecin. Lui aussi l'a dédié sa vie à servir l'humain, mais d'une autre manière par rapport à moi. Mais on est complètement complémentaires. Alors, c'est Dr Ali Beddouche. Il est urologue, il est chirurgien, il est andrologue et il est sexologue. Et aujourd'hui, il est là avec nous pour nous parler du Covid. On va aborder trois thèmes, trois rubriques. Préparez vos questions par rapport à chacune des rubriques. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir sur le coronavirus Tout savoir sur le coronavirus. La deuxième partie, c'est toutes les stratégies et les astuces et les tools à mettre en place pour se prémunir du coronavirus. Et enfin, on est confiné, on est malade, on a des symptômes, quand consulter Mais avant d'aller plus loin et avant d'inviter notre euh, cher expert, une petite question. Mettez-moi en commentaire votre prénom et la ville d'où vous êtes, d'où vous nous suivez, Dans, depuis Rabat, depuis Gaza, depuis le Maroc, depuis... Euh, euh, L'extérieur du Maroc Ça serait vraiment bien qu'on puisse savoir D'où vous nous contactez Et euh, depuis quelle ville vous, euh, vous nous suivez Et euh, en attendant Qu'on qu qu reçoive notre, notre invité, notre expert De ce soir, avec lequel on va passer Une heure J'espère que vous avez passé une bonne semaine Oui Voilà Super vous avez passé une bonne semaine, que vous l'avez amorcée avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. On va parler du corona. Hey Bonsoir, Mehdi. Bonsoir Comment ça va, Marhabik Ça fait plaisir. C'est partagé, les belles filles. Je, vous êtes une personne que j'admire énormément. Je suis Et fière d'être avec vous. C'est réciproque. En tout cas, je suis très heureuse que vous ayez répondu présent à l'invitation. D'abord, je suis très fière de savoir... Euh, euh, qu'on a un pays où euh, à cause de cette pandémie, on a eu des répercussions très positives quand je vois ce, cette vague de générosité, de solidarité, de professionnalisme, surtout vous les médecins. Je sais que vous avez créé un groupe, Yec oui, oui, exactement. Voilà, des médecins pour pouvoir accompagner les gens, répondre à leurs questions donc, ça serait bien que vous nous parliez un petit peu juste pour les gens qui le souhaitent après pour pouvoir vous suivre. Oui. peuvent Pourquoi est aussi, oui, vous... pas vous trouver et, et qu'est-ce que vous faites exactement dans ce groupe D'accord. Ben, le groupe, il s'appelle Chiffer. C'est un concept sur lequel on avait commencé à travailler il y a, il y a plus de six mois de cela. Mmh. Mais on comptait pas le lancer actuellement. Mais vu les conditions actuelles, on a précipité un petit peu les choses pour, pour, pour qu'on soit là. Et c'est un groupe où il y a beaucoup de médecins dans toutes les différentes spécialités. Maintenant, on est axé un petit peu sur le coronavirus. On mmh. essaie d'apporter des informations sûres, de sources sûres fiable principalement l'organisation mondiale de la santé et euh, le principal but c'est euh, à chaque fois d'être à jour apporter les dernières recommandations euh, mondiales. Excellent super donc comme je l'ai dit pour les gens qui nous suivent vous êtes chirurgien, vous êtes urologue, vous êtes andrologue, vous êtes sexologue et aujourd'hui on va aborder trois thèmes euh, le premier c'est tout savoir sur le corona parce qu'il y a énormément effectivement d'infos euh, solvable, véridique et d'autres qui sont des intox et ça sert strictement à rien parce qu'on devient complètement fou. La deuxième chose qu'on va aborder c'est toutes les stratégies à mettre en place pour se prémunir contre le corona et à la fin on va surtout dire ok on est en confinement, j'ai des symptômes de fou, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cours consulter ou ne laissez pas la place, je reste chez moi Exactement. Donc, euh, mais avant, j'aimerais savoir. Alors, les gens qui nous suivent, de quelle ville vous nous suivez Vous êtes d'où Du Maroc, en dehors du Maroc euh, Ça serait bien de nous envoyer des petits, euh, des petits, euh, des petits textes pour qu'on puisse savoir. En attendant, moi j'ai ma ma, ma ma team qui est derrière et, et la team c'est pas c'est pas que Vous pouvez me dire parce qu'on n'arrive pas à tout lire. s'il y a des gens qui nous suivent depuis certaines villes. Alors, le Corona, en quoi il est différent Rédi des autres pandémies qu'on a déjà vécues, ou des autres épidémies qu'on a vécues, pourquoi le corona particulièrement a semé comme ça la panique mondiale Alors que moi j'ai fait aussi quelques recherches, et je me suis rendu compte que ce n'est pas, pas plus dramatique que d'autres choses qu'on a vécues de par le passé. Exactement, donc le, le coronavirus qu'on appelle maintenant le Covid-19 ou oui. SARS-CoV-2, c'est un, un virus à ARN, donc ceci, c'est technique, c'est un virus ARN euh, qui, qui rentre dans la famille d'une grande famille de coronavirus. Et celui-ci, dont on parle maintenant, c'est un virus qui est, qui, qui, est, qui est survenu à Wuhan, en Chine, vers la fin de décembre. Donc euh, à ce qu'il paraît, la source était des chauves-souris avec... Euh, une autre intermédiaire qui était le pangolin et qui a permis la transmission de ce virus qui normalement était un virus animal à l'homme qui a subi une mutation. Donc la différence avec les autres virus c'est que c'est un virus à propagation extrêmement rapide et puis il va causer une infection chez pas mal de personnes mais le problème c'est que c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont présenter des complications, et ces complications-là, ben le système de santé, il ne pourra pas euh, assurer une prise en charge de l'ensemble des personnes à risque qui risquent de présenter certaines complications. Et c'était au début une épidémie, mais par la suite, quand c'est passé à d'autres continents, d'autres pays, ben on parle de pandémie d'accord, alors il y a des, je voyais un petit peu les réponses, il y a des gens qui nous suivent de Kenitra, de Rabat, de Tanger de Toulouse, euh, de Californie, un peu partout donc c'est pas uniquement de, de Montréal il y a des gens qui sont euh, du Maroc mais en dehors du Maroc donc vraiment une grande pensée pour toutes ces personnes qui sont loin de chez eux, qui sont loin des familles et qui sont loin des personnes euh, euh, qui leur sont chères et, et, et qui sont euh, en confinement peut-être seules, peut-être en famille mais en tout cas une grande pensée beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien émotionnel et tout ça pour vous aider, oui, vrai. permettre vraiment de, de, de vous en sortir. Alors aujourd'hui, moi j'ai fait un petit peu mes devoirs, d'accord, et je suis allée chercher des données. J'ai été complètement bluffée de voir comment les gens sont rentrés dans une panique bleue par rapport à quelque chose qui aujourd'hui, c'est vrai que la propagation et à juste titre, docteur vous l'avez dit, est importante, mais en réalité, elle n'est pas plus alarmante que d'autres chiffres. Pour moi, je cite la source, la source auquel je me suis référée c'est Health Foundation et l'IFMA Organization et j'ai eu les chiffres suivants par rapport à l'année dernière 17 millions de personnes worldwide sont mortes cette année de, de, de problèmes cardiovasculaires arrêt cardiaque, infarctus, etc. 9,5 millions de personnes l'année dernière sont mortes de cancer euh, 166 000 personnes sont mortes de, de, de drogue, overdose de quelque chose 1 mille personnes sont mortes d'accidents de voiture, 2,56 millions de personnes sont mortes de pneumonie, 650 000 personnes sont mortes de grippe aviaire et 74 783 jusqu'au 7 avril sont mortes du corona. Alors, je mmh. me pose la question. Les chiffres sont là, c'est pas moi qui le dis, je me suis référé à des sources internationales. Mmh. éligibles et qui font du travail exceptionnel pour nous référer le nombre de morts, comme ils le font aujourd'hui pour le corona. Pourquoi aujourd'hui, je me pose la question, euh, à part la peur, je ne vois pas quel est l'autre facteur qui met les gens dans cette dynamique de fou. Mais je pense que c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de, de, de, de quoi de, de, de la souffrance, c'est la peur de la mort Puisque quand même, 17 millions, 17 millions, de personnes qui meurent par arrêt cardiaque ou là, par problème cardiovasculaire, on est, excusez-moi, très très loin des 74 000 oui. qui sont mortes du coronavirus depuis qu'on a annoncé la pandémie. Exactement. Mais par, par rapport à ces personnes-là qui ont des maladies cardiovasculaires, au moins ils ont des traitements adéquats à leur maladie. Maintenant, la peur qu'on a, c'est qu'on n'a on, on pas encore de moyens pour traiter efficacement cette maladie. Et même si les chiffres ne sont pas aussi importants, on, est, on va vers l'inconnu et on ne sait pas vers où ça va aboutir. C'est ça. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec moi, docteur, que c'est la peur qui est pour moi le premier fléau. J'ai fait des, des petites recherches et je me suis rendu compte qu'en Suède, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, tout de suite, mm -hmm. maintenant, ils ne sont pas en confinement à la Suède. Mmh, mmh. la Suède ne sont pas en confinement la Suède, les écoles sont ouvertes, les commerces sont ouverts tout est ouvert ils portent leur masque et ils vont, on, on va parler de toutes les on va dire les, les choses sanitaires qu'ils vont faire et je pense que vous êtes l'expert et vous allez nous l'expliquer mmh. mais la seule différence c'est que eux on va donner un autre exemple par rapport aux états unis où eux les écoles sont fermées, commencent à mettre les gens en confinement euh, euh, euh, les états unis ont 455 000 cas euh, euh, de, de gens atteints avec 16 000 morts. La mmh. Suède a 9 000 cas de, de, contaminés avec à peine 793 morts. Et quand j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé deux choses essentielles. La première, les premiers ont quelque chose qui s'appelle la foi. La foi que tout a, euh, va aller bien parce que dans les pays scandinaves, ils ont un taux de bonheur qui est connu mmh. et très élevé. Ouais. Donc ils ont un mindset hyper Positive. positif donc ils étaient eux, oh, corona, nous on n'est pas concernés mmh. ça va aller, on va faire l'essentiel on ne mmh. pas la maladie, on ne dit pas qu'on est des supermen on ne dit pas qu'on est des superwoman non, mmh. on comme tout le monde mais nous on va faire l'essentiel, on va être protégés les américains par contre ça a été des rebelles, ils n'ont pas voulu suivre le confinement ils n'ont pas voulu suivre les, les, les, les, les, on va dire les choses sanitaires et finalement ils ont minimisé avec ce côté rebelle plus la peur ouais. du média au message ça fait ce genre de, de, de résultat moi, j'aimerais avoir l'avis d'un médecin expert dans quelle mesure la peur peut, on va dire, accélérer ce processus de contamination ou pas, ou ça n'a absolument rien à voir. Ben la peur on peut la prendre dans deux sens elle peut être positive dans un sens où elle va nous permettre d'adopter certaines certaines attitudes qui vont nous protéger du virus mais une peur excessive va nous mettre dans un état de stress avec une diminution de, de notre immunité et une possibilité non pas de contracter le virus mais de développer des complications plus graves si on est contaminé mais est la mais la peur, elle est humaine, elle est là. C'est sûr. Alors aujourd'hui, on, on, on vit un confinement. Quelles sont, les, on va dire, les bases, docteur, pour respecter les, les élémentaires du, du, du, de, des, on va dire du sanitaire Sanitaire pour se protéger soi et protéger mmh. notre environnement. D'accord. Donc la première des choses, c'est de respecter strictement le principe du confinement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand je revenais de mon cabinet tout à l'heure, euh, je voyais des personnes dans une voiture, deux, trois personnes. Je ne vois pas l'utilité à ce qu'ils sortent en groupe. Euh, j'ai vu des personnes qui ne portaient pas de bavette, j'ai vu pas mal de choses. Tout oui. d'abord, respecter le confinement. Ça, ça vient avant tout. C'est la clé de, pour diminuer la propagation du virus. La deuxième des choses, c'est de se laver fréquemment et minutieusement les mains. Donc, euh, environ 15 à 20 fois par jour, ou bien à chaque fois qu'on touche quelque chose. Euh, quand on qu'on touche quelque chose, même au milieu de la maison ou là, plutôt quand on, on euh, sort plutôt dehors Plutôt dehors, mais même à la maison. Parce que des fois, il se peut qu'on ramène le virus avec nous à la maison. Donc, parmi les, les, parmi les choses qu'il faut faire, même par rapport aux chaussures, il faut essayer de ne pas rentrer avec ses chaussures, parce qu'on risque de faire rentrer le virus aussi à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait On les laisse dehors ou là on les stérilise ben, Soit on les laisse dehors, soit on met une petite bassine avec de l'eau de javel et on trempe le bas des, des chaussures dans cette bassine. Par la suite, on rentre. Euh, je reviens au lavage des mains. Le lavage des mains doit se faire... En euh, bon, premier, ce qu'il y a de plus efficace, c'est l'eau et le savon, même le savon ordinaire. On va privilégier le savon liquide plutôt que le savon solide parce qu'il risque d'y avoir du virus là-dessus par la suite qui peut passer vers une autre personne. Et puis la, la, le gel hydroalcoolique, à défaut si on n'a pas l'eau et le savon. Mais la technique de se laver les mains, elle est particulière. Il faut prendre vraiment son temps pour se laver les mains. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre avec le gel ou ce pas je la veux peine. Bien, je veux oh bien. Oui. oui, je veux voilà. bien. Alors en attendant, j'ai beaucoup de messages qui défilent. Je suis désolée, je ne suis pas capable de les lire parce qu'ils vont trop vite. Par contre, mm -hmm. vous voulez nous poser des questions, posez-les en sticker. C'est la fameuse petite boîte comme ça en bas, au milieu, les y point d'interrogation. Vous êtes là-bas, vous notez vos questions, comme ça je vais pouvoir les faire défiler. Sinon, il nous est impossible de répondre à vos questions, elles défilent trop rapidement. Exactement. Alors, on, on Donc ceci maintenant. est une substance hydroalcoolique. Donc, la technique est la même entre savon, eau et substance hydroalcoolique. Pour cette substance-là, il suffit de mettre quelques gouttelettes, parce que je vois des gens qui en utilisent beaucoup. Donc, on met dans la paume de la main un mouvement de friction, comme ceci. Je vais être un petit peu rapide, je ne vais prendre, pas prendre 30 secondes quand même. Et puis, entre les doigts, de cette manière, entre les doigts, voilà. par la suite, le dos de la main, le dos, comme ça. Pourquoi le... pour... pour éviter qu'il y ait encore des microbes. En alpha. Exactement, parce exactement. Non, parce que des fois, il se peut qu'une personne tousse ou éternue sur le dos de notre main. Donc, hein, puis par la suite les ongles. Essayez de ne pas porter des bagues, des montres. Et pour les femmes, qu'elles se coupent les ongles aussi. Et ne pas oublier les poignets. Les poignets aussi. Donc, pendant une trentaine de secondes. D'accord, très bien. Ça, c'est un des gestes essentiels à faire. Exactement. Okay. Alors j'ai une question pour vous, c'est de Zawiya Amira qui dit comment ne pas stresser en cette période ben, Moi je crois que plus on va suivre les recommandations qu'on nous donne, plus ça va nous apporter un, un sensation, une sensation de réconfort et de sécurité et plus on va s'exposer, ben, si on est conscient du risque, ben, on va stresser beaucoup plus c'est ça. Et en même temps, si on est sûr d'avoir fait le nécessaire, comme il fallait, etc., ben je pense que ça nous enlève une grosse partie de la peur. Exactement. Donc, exactement. exactement. Je vais voir On a d'autres questions. Il euh, euh, y a une personne qui dit, en ce moment, il est impossible de trouver les, les, le gel en pharmacie. Est-ce que vous avez d'autres adresses, docteur, où, où les gens peuvent se prodiguer ce, ce gel en général, on doit chercher. Et il y a des pharmacies où, auprès desquelles on peut les commander. Mais euh, si on est à la maison, on ne sort pas, on n'en a pas besoin. On a de l'eau et du savon. Euh, le gel hydroalcoolique, il est pour les gens qui vont sortir et qui ne vont pas trouver à portée de main de l'eau et du savon. C'est ça. Alors moi, j'ai envie de dire, <rire> aujourd'hui, euh, je ne peux pas parler pour le reste du monde mais je peux parler pour mon pays je suis marocaine aujourd'hui plus que jamais je suis fière de faire partie de ce Maroc parce que les autorités font un boulot exceptionnel. Extraordinaire. Toutes les fois où je suis sortie, j'ai rencontré 10, 20, 30 barrages avec à chaque fois énormément de professionnalisme. Vous allez où Faites-moi voir votre, votre organisation. Faites-moi voir votre carte d'identité nationale qui correspond à la feuille que vous avez. J'ai trouvé ça fantastique. Un grand bravo au corps médical. Un grand bravo à toutes les entreprises qu'aujourd'hui qui se sont reconverties dans la livraison. Un grand bravo à tous nos Industriels qui aujourd'hui ont fait de la reconversion, aujourd'hui qui, oui. qui fabriquent soit des tenues pour les industriels en plastique, soit qui fabriquent des masques, un des grand respirateurs. Masque, ces pharmacies, oui, qui sont ouvertes tout le temps pour euh, que les médicaments soient. Ah là on nous mm. demande une seule chose, c'est mm. qu'on reste chez nous. Exactement. Alors, please, que tout le monde reste <rire> chez nous. Toutes ces personnes font un travail dingue, elles s'exposent tous les jours pour que nous, on soit en bonne santé. Alors le minimum syndical qu'on puisse faire pour leur rendre hommage, c'est qu'on reste chez nous. Kenet, chez le docteur. Et en fait, même nous, quand on va travailler, et quand on revient chez nous, on a tellement peur pour notre famille. On doit se changer avant de rentrer, On a, par, par rapport à notre exposition. Et euh, j'espère que les gens vont prendre ça en considération. Non seulement les médecins, mais toutes les personnes qui sortent, euh, tous métiers confondus. Alors aujourd'hui, euh, pour, pour combattre, on va dire, on a parlé des règles sanitaires. Y a des... Oui. Ah oui, oui, là... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a le, la, la distance de sécurité. Oui. On doit avoir une distance de sécurité qui va de 1 à 2 mètres entre toutes les personnes. Parce que la projection des petites gouttelettes qui font transmettre le virus, ben a, le plus on est proche, plus on risque d'attraper ce virus-là, Si une personne tousse ou éternue devant nous. Et même plus, maintenant, on parle de respiration, même si une personne parle de façon, en postillonnant un petit peu, ben, elle risque de nous transmettre le virus. Et des fois, il faut savoir que même une personne qui ne porte aucun symptôme peut nous transmettre oui. le virus alors qu'elle est asymptomatique. Oui. D'où oui. le principe qu'ils ont euh, instauré hier de mettre euh, la babette chez tout le monde ça. donc la, la troisième des choses c'est d'éviter de se toucher les yeux, le nez et ouais. la bouche parce que c'est la, la principale porte d'entrée du virus donc des fois sans s'en rendre compte en parlant au téléphone ou en regardant la télé ben, on commence mm -hmm. à se toucher le visage et ça, ça, ça, ça, ça, ça pose un risque de contamination mm -hmm. l'autre la, la, chose c'est en cas de taux ou d'éternuement il faut obligatoirement euh, mettre euh, un, donc, euh, un mouchoir en papier sur euh, le nez et la bouche Et à défaut si on ne l'a pas, ben, on va éternuer comme ça euh, dans le coude euh, Et, et euh, surtout euh, jeter ce, ce, ce papier par la suite dans un lieu sûr pour ne pas contaminer d'autres personnes Alors il y, y a une dame qui s'appelle Hindaladi. Qu'en est-il pour les, les gens qui ont des animaux, les chiens et les chats, si on les sort pour faire leurs besoins, est-ce qu'on est obligé aussi, aussi d'avoir un, un geste euh, euh, sanitaire vis-à-vis -vis des animaux eh ben, Est-ce qu'ils sont porteurs du, du virus ou pas Ils ont parlé de quelques cas d'animaux de, de, contaminés par le virus, mais euh, ce n'est pas encore euh, prouvé à 100%, et puis euh, c'est tout, euh, mais... Euh, D'accord. Alors j'ai une question de Hutman qui dit docteur, comment on peut faire la, la différence entre les symptômes du Covid 19 et de la grippe, une grippe simple, pour pas avoir à courir faire le test mmh. alors que c'est juste une grippe Il n'y a pas de différence. Oh, bonne nouvelle. <rire> Donc, euh... une bonne nouvelle. <rire> Il n'y a pas de différence Hutman. <rire> non, je vais énumérer, énumérer un, un petit, petit peu. Dans la borne, je ah. là, je Anna, je vais, je vais énumérer les symptômes. D'accord donc euh, on peut avoir une fièvre euh, supérieure à 38 qui peut aller à 39 ou 40 euh, une toux sèche au début qui peut devenir productive par la suite donc euh, des éternuements, des sécrétions nasales, des maux de tête des céphalées chez certains patients des maux de gorge ou une gorge qui est inflammée euh, parfois des diarrhées euh, des, le syndrome grippal c'est-à-dire des douleurs musculaires et articulaires diffuses ouais. et puis également dernièrement on a parlé de deux nouvelles choses qui sont la perte de l'odorat ou du goût aussi, ça rentre ah, parmi vrai. les symptômes moi j'ai ma belle-sœur qui a coronavirus Alors, ah. euh, euh, elle a perdu effectivement l'odorat et le goût ça je ne le savais pas oui. Et ce que je ne savais pas aussi, c'est que ils ont décidé avec mon frère de pas, de pas de ne pas se, se, se, se séparer, en tout cas de ne pas faire de confinement. Ils ont oui. et elle l'a elle, elle contracté par ses enfants, j'abonne en l'école. Parce que c'est des vecteurs. Vu. Des, oui. mais eux ils ont eu des symptômes comme vous l'avez dit de rhume euh, mm -hmm. elle, elle a eu ça au début après elle s'est fait tester elle a su que c'était le coronavirus mm -hmm. et elle a décidé avec son mari mon frère donc de ne pas s'isoler et bizarrement mon frère ne l'a pas eu alors que c'est un haut positif et il me semble d'après ce qu'il m'a dit d'après ce qu'on lui a dit en France j'en sais rien, parce qu'il habite Toulouse que mm -hmm. les hauts positifs sont un peu plus résistants que les autres groupes sanguins est-ce que c'est vrai docteur je n'ai aucune idée là-dessus, pour être franc. <rire> en tout cas, ouais, c'est ce qu'on lui a dit, hein. il n'a rien eu, il n'a rien eu. Les trois mm -hmm. étaient malades, les bitlètes, hein. comme moi, ouais. encore une fois, c'est la peur. Et j'ai posé la question à mon frère, je lui ai mais comment ça se fait Tu t'es entouré de personnes malades, bitlettes, deux gamins, en rume, au chip mm -hmm. ton épouse complètement allaitée pendant trois semaines. Il m'a dit, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas. Ils sont trois par terre. Je ne peux pas être moi aussi le quatrième par terre. Qui mmh. va prendre soin de nous? Je suis obligée de mmh. rester solide comme un roc pour veiller sur eux. Et ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a une foi très forte et quand on a une conviction très forte, quand on fait le nécessaire, il prenait beaucoup de vitamine C, il faisait beaucoup de sport tous les jours, même en étant confiné, il mangeait bien, d'une manière saine, etc. Je pense que quelque part, le mental joue aussi énormément. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ben, je pense que euh, si on suit euh, à la lettre les, les recommandations et euh, se protéger comme il faut, ben, mais euh, je pense qu'il fallait quand même euh, qu'il y ait euh, une séparation, quand même. Oui. Mmh. Alors, alors j'ai deux personnes qui ont posé des questions. Une personne qui a dit, écoutez, le masque, je l'ai, mais est-ce que je peux rentrer chez moi le décontaminé, docteur, est-ce que c'est possible non, non, non, non, non, pas du tout. Ah, voilà pas bête. du ah, tout il faut redire que ça soit ah, Non, j'allais partir vers les, les masques maintenant hum. donc euh, pour les masques il en existe plusieurs euh, types on a les, les masques chirurgicaux ordinaires qui sont ah, recommandés oui. maintenant pour tout le monde quand on sort hum. et euh, ben en les mettant euh, je vais vous montrer sur les autres. Il y a une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les FFP2. Les FFP2, c'est euh, surtout pour euh, le personnel de santé et les gens qui confrontent euh, beaucoup de personnes en journée et qui ont un haut risque de contamination. Il en existe plusieurs types, par exemple celui-là. Donc, on parle de bec de canard. Uh -huh. well, FFP2. Et moi, exactement. Il <rire> ouais. <rire> y a celui-là, il y a celui-là aussi, c'est un FFP2 avec un filtre qui est devant, hein, ça permet de filtrer l'air, mais il est réservé pour les personnes avec des métiers où ils sont exposés pour qu'il n'y ait pas de pénurie dans le pays et pour que les personnes qui en ont besoin l'utilisent. Donc ça serait peut-être pour le corps médical, les gens qui sont exposés, qui sont obligés de Les, policiers les, les euh, policiers, les autorités, etc. Les autorités. Donc je vais vous montrer comment se met une bavette normale, même si okay. je ne l'ai pas, j'ai le FFP2 Donc euh, je vais la mettre, euh, pas comme il faut, mais juste à titre indicatif uh -huh. Donc on prend les deux élastiques, on la pose comme ceci hmm. En général, cette partie-là, on l'a ici, la bavette chirurgicale. Et l'autre en bas. Ah, et l'autre en bas. On doit s'assurer que le nez est couvert jusqu'ici et aussi le menton. D'accord. Et essayer de ne pas toucher la bavette parce qu'en sortant, j'ai vu beaucoup de personnes qui font comme ça. Mmh. Mmh. Comme ça, comme ça, comme ça. Il faut l'enlever comme ça, sinon on la contamine. Exactement. Bien. Sinon, on la contamine ou bien si jamais il y a des gouttelettes de, ou des virus sur, sur la bavette, bah après quand on touche, on va les prendre dans les mains. Donc, pour enlever la bavette, il faut aller directement vers les élastiques, l'enlever comme ceci, et puis la jeter en lieu sûr pour ne pas contaminer d'autres personnes. Très bien, super. Alors, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai une dame qui s'appelle Sarah, elle, me dit, elle nous dit comment me protéger lorsque je manipule un objet qui peut être contaminé par le virus, exemple les emballages de nourriture, fruits, légumes, colis, lettres, sacs en plastique, argent. Comment mm -hmm. faire donc, euh, la dé... il faut essayer de décontaminer les... tout objet, mais ne pas tomber dans la paranoïa, parce qu'il y a des personnes qui passent leur journée à décontaminer et décontaminer. Donc, euh, par exemple, les choses qu'on utilise régulièrement, telles que le téléphone, les, les... les clés, euh, euh, l'argent, on peut le décontaminer par soit le gel hydroalcoolique, mais en général, on peut les mettre pendant une demi-heure dans de l'eau avec du Javel, tout simplement donc euh, hier il euh, y avait euh, mon professeur Medani qui nous avait euh, parlé un petit peu de comment décontaminer euh, les, euh, les sous donc c'est à dire les, soit les pièces et même les, les billets en, en les trempant dans de l'eau avec un peu de javel les laisser pendant une certaine période et puis euh, les, euh, les faire sécher mais franchement moi je ne fais pas ça <rire> Alors, il euh, y a, y a quelqu'un qui nous pose la question pour nous dire au fait. Les masques, leur durée de validité Combien de temps oui, oui. Donc, euh, moi, à mon avis, pour les masques chirurgicaux normaux, donc euh, pour une sortie, bah, je, vais, je vais en utiliser un pour la sortie où je vais sortir, puis je le jette. Euh, pour les masques, ceci FFP2, chaque masque a une référence. Il euh, ben, y en a qui vont durer 4 heures. Au bout de 4 heures, heures, ils ne protègent plus. Il y en a qui vont durer jusqu'à 8 heures. Mais les familles, voilà, ceux qui sont vraiment très répandus, que je vois souvent euh, dans la rue, c'est ceux qui sont avec le bec de ah, donc Oui, oui. Donc, normalement, de 4 heures. De toute façon, on ne pourra pas rester avec heures. un masque plus de 4 heures. C'est pas possible. De toute manière, on le ah ah. Et donc, dès qu'on le manipule pour l'enlever, le, eh ben, on ne peut plus le remettre. Ah, ça c'est important. Donc mmh. vous avez compris, le docteur vous a dit, vous enlevez un masque, il est bon pour la poubelle. Et vous, Exactement. vous faites, vous êtes, voilà, en dehors de chez vous, avant de rentrer de chez vous, pour ne pas contaminer les choses à l'intérieur. Bah, J'ai les... <rire> vu des vidéos, de main, comme, vous vous Exactement. Passé, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, on met le masque systématiquement à chaque fois qu'on sort, qu'on soit porteur ou pas. Ou pas. Et euh, quand on rentre chez soi, on, on lave les chaussures avec de l'eau et de la javelle. Et on mmh. les laisse d'or le temps qu'elles sèchent et on les rentre. Euh... Les habits aussi, les habits. Oui. Essayez, okay. Les habits, essayez de, de les mettre pour qu'ils s'aèrent, ou bien sous le soleil mmh. ou bien les laver sans ah, tomber oui. encore dans l'excès de la vache. Oui, c'est ça. Le problème, c'est et... dire. dans ma part, on commence vraiment à faire très, très, très attention. Exactement. Et, euh, et d'accord. Alors, juste pour vous dire, si vous avez des questions à poser à Dr. Ali Douche, vraiment, allez-y sur le petit point d'interrogation avec euh, mm -hmm. la... Euh, voilà, le petit point d'interrogation, ça vous permet d'avoir des stickers pour pouvoir vous répondre systématiquement. Alors, on a des questions, laissez-moi voir. Euh... Bon, on a parlé de décontamination de. de... Euh, Quelqu'un a dit, est-ce que l'alcool peut être un désinfectant à la place de, de la Javel? Oui, oui, il peut, il peut être un désinfectant. Le problème, c'est que l'alcool à lui seul, il est trop irritant. Donc, euh, il est trop irritant. Et il y a eu des personnes qui n'ont pas trouvé le gel hydroalcoolique. Ils, ont, ils utilisent l'alcool euh, comme ça. Euh, elle peut être trop irritante, provoquer des inflammations dans les, dans les mains et à long terme euh, ne donner plus de risques d'attraper le virus. Parfait. Alors, j'ai Nabil qui nous pose une question. Est-ce que l'arrivée du printemps, avec le fait que les températures plus chaudes euh, euh, vont du, donc pointer du nez est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la propagation du Covid-19 ben, c'est ce que disent la plupart des experts ils disent qu'avec euh, le, le, le, le changement du climat ça va un petit peu aider à diminuer ces transmissions parce qu'il faut savoir que ce virus là il, euh, il se propage euh, dans, dans, lorsqu'il fait froid hein, il, il aime le froid et donc euh, plus euh, c'est quelle température à peu près ben, j'ai pas d'idée précise par rapport à ça, mais okay. dans le froid, quand il fait froid. Et donc, mais n'empêche que maintenant, il y a même des pays qui sont tempérés où on a le coronavirus. Ça reste Incroyable. juste un petit critère, c'est tout. Mais j'ai entendu qu'à partir de 27 degrés, 28, 29, généralement, il ne se pas quoi. D'ailleurs on a entendu beaucoup de gens au début de la pandémie se diriger vers les pays très chauds, -tôt, les maisons et tout se font diriger vers les pays chauds en disant là, tant qu'il y a la pandémie nous, on ne bouge pas d'ici 20 25, donc mais... c'est vraiment un, un, un, un virus qui ne survit pas ce, à température ah, exactement il y a quelqu'un qui a dit 30 degrés Entre, et quelqu'un d'autre oui. qui a dit non mais ça a été démenti mmh, mmh. non non mais le virus euh, le facteur climat n'est pas pas aussi euh, important euh, par rapport à la propagation du virus. D'accord. Alors, on va attaquer la deuxième partie, mais on l'a déjà abordée. Il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter, si c'est possible. C'est par rapport à la personne qui, qui présente des symptômes. C'est-à-dire que si je suis chez moi, je commence à tousser ou à éternuer ou à avoir des symptômes, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois m'isoler. Dans une chambre, ne pas sortir tout d'abord, mettre une bavette, même chez moi à la maison, euh, essayer de limiter mes rapports et mon, con mon contact avec les autres membres de la famille et puis appeler au téléphone. On a un numéro des autorités sanitaires qui a été Est mis en place. Je ne en fait, l'ai pas ici, mais c'est Aloy Yakada. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire Aloy Yakada. Allo Yahada. Aloyakada. Si vous le souhaitez, allo Yakada, vous googlez. Là-dessus, si vous m'entendez, faites des recherches maintenant, insérez vous le en commentaire ou la mettez-le en.. En, en message après le live. Exactement. Le de Donc ce numéro de téléphone-là, ils vont faire un interrogatoire précis avec la personne, prendre tous les symptômes qu'elle a, et en fonction des symptômes, juger si la personne doit être testée ou pas. ou pas. Donc parce que le ministère de la santé, il met à jour chaque jour les critères d'inclusion pour les personnes pour qu'ils fassent le test. S'ils jugent que le test n'est pas obligatoire. Ben, la personne va rester confinée chez elle dans sa chambre et ils vont la rappeler régulièrement pour savoir comment ça se passe. D'accord. Alors ici, j'ai la BA qui dit « Combien de temps le Covid survit-il sur des surfaces ?»« grandes... Oh là, les surfaces, de manière générale. » c'est un, un débat que, où c'est un sujet qui, il est sujet à beaucoup de controverses et personnellement je ne juge pas qu'il y a un intérêt particulier à savoir combien de temps il va rester sur ceci ou les cela spécial, parce que l'intérêt le... c'est de ne pas toucher et si je touche je me lave les mains que voilà, ce soit 3 heures 6h, 8 ouais. heures ça ne change pas grand chose le plus important c'est de mettre l'accent sur les, les, les, les, les gestes qui sauvent qui sauvent exactement les gestes, de se laver les mains, changer les vêtements, porter le masque et Etc. Alors, Allo Yakada, pour ceux qui le souhaitent, c'est 080 147 47 Merci la team. 080 147 47 47. Et avec le numéro, il va vous être utile si vous avez des doutes, si vous ne savez pas si vous l'avez contracté ou pas, vous, vous appelez, n'est-ce pas, docteur Et vos mails vous font un test, pour, un test oral pour vous aiguiller, pour vous dire. Et vous ils avez font pas. un travail extraordinaire, mais franchement Exactement. extraordinaire. Et eh bien, voilà. Merci aux gens qui sont derrière, qui sont en front office, qu'on ne voit pas, parce que nous, on est en back office chez nous, confinés, mais quand même en sécurité. Alors, merci à, ces, à toutes ces personnes qui se mobilisent tous les jours pour veiller à notre bien-être et à notre sécurité. J'ai des amis qui étaient là-bas et malheureusement, les premiers jours, il y avait des appels de gens qui... Pour rigoler, hein. Et euh, franchement, je crois pas que c'est le moment pour faire ce genre non, de non. non, ça c'est vraiment pas non. Mmh. <rire> c'est peut-être pas le moment du tout. Mmh. Euh, je voulais aussi moi partager avec vous une histoire, deux histoires, deux histoires que qui, qui sont pour moi très importantes. Euh, le système immunitaire, ça c'est du, du vécu, hein. Pour moi, le système immunitaire et je peux parler même pour moi. À euh, force de renforcer son système immunitaire, on, on le fragilise. Dans, dans la, et ce que j'entends par là, c'est... J'ai commencé par me dire, « Ah, je ne prends pas de gras. Ah, je ne prends pas de friture, Ah, je ne prends pas de choses acides. Ah, je ne prends pas de sucre. Ah, je ne prends pas de ci. Ah. » Et c'est vrai que je suis en pleine forme, je suis avec beaucoup d'énergie, je suis très bien, je... Mais dès que je fais un écart, aussi petit soit-il, je vais par exemple manger une friture, c'est une catastrophe. Je vais être malade deux jours mais deux jours et je me dis waouh c'est comme le sport un hein, sportif le sportif le sport le lui rend d'une manière très ingrate il va être super comme ça shape vraiment un corps magnifique il s'arrête un mois, deux mois il paraît dix fois plus gros que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport oui. donc là, le système immunitaire aussi c'est bien de temps en temps personnellement c'est bien de le mettre à rude épreuve moi j'ai une cousine elle s'appelle Nadia Nadia si tu m'écoutes un grand big up pour toi et tes enfants elle a trois enfants elle m'a dit, le premier, quand j'ai mon premier enfant, si je pouvais stériliser l'air, l'air de la peste, je l'aurais stérilisé. Je stérilisais le biberon, l'eau, le, la cuillère. Il ne fallait pas le toucher, il ne fallait pas l'embrasser, il ne fallait pas être lié. Le premier, j'avais toute l'énergie, j'étais jeune, j'ai fait ça. Il était tout en malade, il était tout en fatigué. Mm -hmm. Le deuxième, déjà, je commençais un peu à fatiguer. C'était, je l'utilise une fois et la deuxième fois c'est pas grave. Je change la couche tout de suite comme ça pas attendre cinq minutes. Le mec elle peut être chaude comme elle peut être un peu froide c'est pas si grave. Elle m'a dit j'étais moitié moitié et bien, bizarrement côté santé elle était moitié moitié fatiguée de oui. Comme je les ai fait les uns après les autres j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Mes oui. amis quand vont dans les hamh ils sortaient rien que pour sortir les il mangeait, il la prenait depuis le sort de Tahisam. Des fois, elle m'a dit Je l'ai vu manger dans la gamelle du chien. Je lui ai dit Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'il peut lui arriver Elle m'a dit Ça a été le plus costaud, ça a été le plus fort, ça a été celui qui a eu un système immunitaire le plus euh, euh, vraiment. Euh, euh, on va dire, aguerri. Ma question aujourd'hui, compte tenu de mon expérience et compte tenu de l'expérience de ma cousine, mmh. est-ce que des fois, ce système immunitaire aussi, il ne faut pas quand même le challenger bah oui. avec des, en des entrées un peu, euh, on va dire, euh, je ne sais pas moi, variées de manière mmh. à ne pas trop l'immuniser parce que quand mmh. on a un système immunitaire qu'on protégeront, ça finit par En décider. fait, il n'est pas immunisé en fait, il n'est pas immunisé parce que plus on va s'exposer à des agents micro, euh, microbiens plus on va avoir des anticorps spécifiques par rapport à toutes les infections d'ailleurs la plupart des pédiatres euh, déconseillent dernièrement de même stériliser les biberons et tout durant les premiers mois parce qu'on veut que ce nouveau-né soit exposé à des microbes pour qu'il développe son système immunitaire et tant, quand tout est stérilisé, ben, le corps ne reconnaît pas euh, un agent microbien ou un virus qui va venir débarquer par la suite et euh, pour lequel on n'a pas encore d'anticorps. Euh, pour moi, mon fils, on a passé les trois premiers mois euh, en croyant qu'on était en train de stériliser ses vibrants alors que le stérilisateur ne marchait pas bien. <rire> Eh bien, je suis sûre qu'il doit avoir un système immunitaire costaud. Donc, encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en début de, de live, c'est vraiment la foi est importante. Le fait d'avoir un mental positif est hyper important. Ah, oui, parce oui. que quand on est sûr que rien ne va nous arriver, on s'arme de cette foi qui a toujours été, qui est née avec l'humanité. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la création de l'humain, on a toujours eu cette foi qui nous accompagne, cette détermination qui fait qu'on a dépassé énormément de choses qu'on a vécues depuis l'ère du temps et des siècles. Et pour moi aujourd'hui, c'était important de clarifier aussi ça dans la tête des gens, de dire... Système immunitaire, oui, c'est bien, mais ce qui gère votre système immunitaire, c'est d'abord votre mental. Quand vous pensez que vous allez être costaud, vous allez être costaud, quand vous allez penser... Et moi, j'ai eu un autre, un autre cas que j'ai envie de partager, c'est la maladie du carré. Même si, je ne compare pas les humains avec les chiens, c'est juste un cas similaire, euh, euh, c'est-à-dire une adversité d'une vie, quelle qu'elle soit, animale ou humaine, une vie face à une maladie contagieuse. La maladie du carré est une maladie qui tue. Euh, on a eu deux chiens, moi j'adore les chiens, je défends la cause des chiens et, et pour moi je me bouddhise beaucoup pour, pour, voilà, pour les animaux au Maroc. Et on a eu une portée de deux chiennes, elles ont eu 21 chiots. Sur les 21 chiots, la première portée, j'ai trouvé la maladie du carré, donc on les a très vite confinés. Ils ont mmh. manqué, on ne mélange pas cela avec cela parce qu'ils vont les contaminer. C'était déjà trop tard. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit dans le coronavirus, c'est-à-dire que les symptômes, on ne les a pas vus, mais quand on les avait vus et au moment où on avait fait le confinement, c'était déjà trop tard. Donc oui. vraiment, restez chez vous, parce que les, les symptômes, là, vous ne les voyez pas au début, quand ils se déclarent, on ne sait même pas combien de personnes vous avez contaminées. Et en plus, il y a beaucoup de personnes de Marocains qui maintenant qui ont eu le corona, qui sont guéris et qui ne le savent même pas. Exact. Oui, aussi, aussi, Et donc, du coup, on les a séparés. Sauf que les autres ont commencé à avoir les mêmes symptômes. On s'est dit bon, bah, ben, ils sont tous contaminés. On les a mis ensemble. Et ils ont commencé à mourir les uns après les autres, les uns après les autres. 21 chiots. Et à la fin, on leur venait plus du tout ni à boire ni à manger parce que, sans faire exprès, ils étaient tellement malades qu'ils n'avaient plus de force ni pour boire ni pour manger. Et on les enterrait les, les uns après les autres, jour après jour. C'était très dur à voir. C'était écœurant. C'était, c'était traumatisant, et on n'a plus fait attention, on s'est dit, ils vont mourir, c'est comme ça, les uns après les autres, il n'y a rien à faire, on a appelé le vétérinaire, il a dit, rien, ils ne sont pas vaccinés, on ne peut rien faire, il aurait fallu les vacciner avant, mais après, il mm n'y -hmm. a pas de vaccin, et vous allez voir qu'il y a un miracle, il y a une chienne qui a survécu, qui a vu 20 de ses frères et sœurs mourir, ou l'aide de ses petits cousins, whatever, elle a survécu. Ça a été et ça c'était moi cette histoire je l'ai vécue avant le Corona, je l'ai vécue au mois de décembre. Et ce jour-là moi je me suis dit Subhanallah, ma qui dit le ma lo Ya Si quelque chose vous est destiné, elle vous est destinée si elle n'est pas destinée elle n'est pas destinée. Ce jour-là moi ça m'a donné quelque chose ça m'a reconnecté avec ma foi de me dire Quoi que je fasse, en tout cas, la, que De toutes les manières, c'est ce qu'on est en train de faire avec vous, les trucs sanitaires, ah, les ah. gestes essentiels qui sauvent la vie, le masque, mais mais c'est quoi dans la maison ah. On ne peut pas vivre dans la peur, ça ne, ça ne, n'amène à rien, ça n'avance en rien. le Exactement, exactement. <rire> Alors maintenant, on est en confinement, docteur. Mm. Plutôt que les personnes euh, commencent à partir euh, vraiment dans une panique bleue, je dois sortir, je dois absolument aller euh, tout de suite euh, voir les médecins, etc. Quel est… Euh, ah, j'ai quelqu'un… Avant, excusez-moi. dit oui, oui. Est-ce que le coronavirus peut être transmis par le sang euh, Non. Non. Alors voilà, ça répond à la question. Euh, et… Euh, Quelqu'un a dit, alors pour nettoyer les vêtements, est-ce qu'il faut les, les nettoyer avec de l'eau chaude ou là, de l'eau froide à température normale De préférence à l'eau tiède, à l'eau chaude, la machine à laver. D'accord. Donc on est en période de confinement, j'ai des symptômes, d'accord On va parler du symptôme du coronavirus et ensuite des symptômes par rapport à votre spécialité qui est... Oui. C'est... Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cours chez le médecin Je cours chez le, le, la clinique ou la laissante de dépistage qu Qu'est-ce qu'on fait au juste ben C'est comme on, ce qu'on a dit tout à l'heure. Soit j'ai de la toux, de l'éternuement, des maux de gorge, une céphalée. En plus, les symptômes ils sont assez divers. Donc, n'importe quel symptôme, on va se dire c'est bon, j'ai le corona. Parce qu'il n'y a pas que quelques symptômes. Donc dès que j'ai ces symptômes-là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de débarquer dans un cabinet médical ou aux urgences de l'hôpital. Parce qu'on risque d'être une vraie bombe qui va vraiment propager le virus d'une manière extraordinaire. Par exemple... Ou, ou l'attraper, non Ou l'attraper mais Oui, mais, aussi, oui, comme mais le... Exactement, exactement. Et puis, c'est comme ce qu'on a vu dans la plupart des pays où on a des zones vraiment où il y avait une épidémie très importante. C'est une personne qui avait assisté à une messe dans une église ou d'autres événements et ça se propage d'une manière extraordinaire. Donc, la première des choses, c'est d'appeler le numéro qu'on a dit tout à l'heure, Yakada, et c'est eux qui vont s'occuper de tout. À ça, à ça, 141. Exactement. Donc, répète, à Allô Samy 141 et Allô Yarkada c'est 080 147 47 voilà. Exactement, appelez euh, tous les symptômes, euh, on va vous demander les symptômes que vous avez, on va juger si c'est bon que vous restiez chez vous, vous allez prendre de la vitamine C et du paracétamol du moment que vous n'êtes pas encore dépisté, si on juge que vous êtes arrivé à un point où il faut faire le dépistage, ben, on va vous faire le dépistage et si c'est positif, vous allez être hospitalisé et vous allez bénéficier d'un traitement. Alhamdoulilah au Maroc, on a instauré le traitement chose qui n'est pas encore euh, dans euh, d'autres pays. Que, quel est le taux des personnes, qui ont qui ont euh, dépassé la maladie grâce au traitement, qui ont retrouvé la santé Est-ce que c'est est, est des chiffres qui sont encourageants en fait, les chiffres, ils sont en... En fait, les chiffres, ils doivent être interprétés d'une manière scientifique parce que la plupart des gens, quand ils voient les chiffres, ils voient que les personnes guéries et les personnes décédées, ben, les chiffres, se... c'est presque la même chose. Il n'y a pas une grande différence entre décès et... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes décédées, c'est un pourcentage, c'est un petit pourcentage de, de plusieurs personnes qui ont contracté le virus et qui n'ont pas été diagnostiquées et qui ont, euh, qui, qui sont, qui ont guéri euh, spontanément. Alors, j'ai entendu dire que de toutes les manières, les personnes qui décèdent de ce COVID-19, c'est déjà des personnes qui avaient un terrain favorable, ah. soit propagé soit une maladie déjà qui... Au départ, les fragiliser soit oui. une maladie chronique dont il souffrait, ce qui fait que le virus qui est le terrain favorable. Exactement. Et ce n'est pas, pas réellement le virus qui le tue, c'est la condition physique dans laquelle la personne elle, se trouvait avant d'être contaminée, est, est pas, mmh, Exactement. Qui fait que ça finit finalement par l'affaiblir au point mmh. malheureusement de l'emporter. Donc il y a la un physique, certain nombre… Elle, Imen, e un peu de bonheur, un peu de joie, ça mmh. fait plaisir, une femme enceinte qui va donner la vie, mmh. e c'est génial. Alors Iman e demande, moi en tant que femme enceinte, est-ce que j'ai un risque de développer une forme plus grave si je contracte le COVID-19 ou là je suis comme le COVID-19 ou là comme tout le monde Quel est ouais. le statut de la femme enceinte ouais, ouais. par rapport au COVID-19 donc euh, je, je viens de faire un live l'autre jour avec euh, mon ami docteur euh, Kubaiti, on a parlé de tout ça en détail. En fait la femme enceinte, euh, on lui a fait peur plus plus qu'il ne fallait au début donc c'est clair qu'elle a une diminution de l'immunité parce que lorsque la femme est enceinte, son immunité diminue pour qu'elle puisse accepter le fœtus qu'elle porte en elle parce que c'est pas du soi mais en même temps c'est-à-dire qu'elle risque de développer euh, un petit peu, beaucoup plus euh, les symptômes et la maladie mais mm -hmm. pas au point qu'on a dans la tête c'est-à-dire que euh, un diabétique ou bien une personne qui est asthmatique va... Euh, elle, a beaucoup plus de, elle est beaucoup plus euh, exposée à faire ce genre de complications qu'une femme enceinte. Super. Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui dit, c'est la même chose, la personne, elle, elle, elle allait. Est-ce que moi, si, si je suis porteuse du Covid, est-ce que je suis euh, autorisée à allaiter ou pas Oui. Au contraire, yeah, au contraire, on, en, on encourage à allaiter parce qu'il y a des anticorps dans le lait qui vont passer euh, au, au nouveau-né et donc ça le protège encore plus. À condition que si la maman a des symptômes, même les, les mamans qui ont des symptômes, elles peuvent mettre une bavette et allaiter leurs enfants tout en euh, respectant les, toutes les, euh, les conditions d'hygiène. Excellent. Alors maintenant par rapport à votre spécialité, votre spécialité qui est l'horologie, euh, les gens qui sont confinés et qui ont des problèmes euh, par rapport à votre spécialité, à quel moment ils doivent euh, consulter, prendre le risque de sortir de chez eux plutôt que de rester chez eux et de faire oh. juste appel peut-être à, à, oh. à un par téléphone Exactement, donc, euh, parce que euh, dernièrement on voit des patients qui viennent en consultation pour des maladies chroniques ou des symptômes qu'ils ont depuis 2-3 mois et c'est maintenant qu'ils viennent consulter, donc on leur dit pourquoi, parce que vous vous exposez beaucoup plus et, et ma spécialité en particulier, on a beaucoup de personnes âgées, donc fragiles donc, ils peuvent développer des symptômes euh, ou euh, des complications par rapport au coronavirus. Donc, euh, les patients qui peuvent venir en consultation, c'est tout patient qui a une douleur importante, par exemple des douleurs lombaires au niveau des reins qui peuvent être en rapport avec des calculs rénaux ou une infection rénale, euh, qu'on appelle la pyélonéphrite, ou bien des traumatismes, un traumatisme au niveau rénal ou un... Également des douleurs du bas du ventre importantes au niveau vésical, des brûlures mixionnelles importantes, une hématurie, c'est-à-dire une personne qui va pisser du sang, une rétention aiguë d'urine, c'est-à-dire une personne âgée qui ne va pas pouvoir uriner, qu'il faudra sonder pour qu'on puisse l'aider à uriner, une personne disurique qui a des difficultés à uriner, mais si Donc, les symptômes ne sont pas très importants, il vaut mieux ne pas sortir. Voilà. Alors j'ai quelqu'un qui me dit, hint, qui me dit Mon médecin m'a conseillé de prendre de la vitamine D, et de la vitamine C, à votre avis, est ce que je continue à en prendre, est-ce que c'est bénéfique ou pas oui c'est bénéfique, c'est bénéfique la vitamine C c'est bien le, le, la vitamine D aussi même pour les enfants hein, parce que les enfants ne sortent pas beaucoup ces derniers temps donc oui. euh, euh, les enfants c'est préconisé euh, une demi-ampoule de, de, de vitamine D par mois je crois mais j'ai pas d'idée exactement mais c est, c est, cette supplémentation en vitamine D elle est due au fait qu'on ne sort plus, on ne s'expose plus au soleil et du coup euh, on ne synthétise pas assez de vitamine D. C'est ça. ça et ça aussi c'est pour éviter de tomber dans d'autres problématiques mais Exactement. si on habite a Pierre pour déshabiller Paul et ça intervient reste, dans l'immunité aussi de d. et ça intervient dans l'immunité également. Ah la vitamine D intervient dans l'immunité également. Oui. Ok super. Autre chose à rajouter avant de le ah oui, oui. magnifique rencontre Il y a également des symptômes qui peuvent survenir chez les hommes en particulier, euh, mmh. qu'on considère des fois comme des urgences chirurgicales. C'est-à-dire que, par exemple, chez un jeune qui va avoir une douleur testiculaire d'apparition aiguë et brutale, ben, ça peut être une torsion testiculaire. La torsion testiculaire, c'est une rotation du testicule sur lui-même et le sang n'arrive plus. Au-delà de 6 heures, le testicule, on ne peut plus le sauver. Donc, dès qu'il y a douleur d'apparition brutale testiculaire, il faut aller consulter en urgence. Donc, si j'ai bien compris, par rapport à, au COVID-19, si on a les symptômes que vous avez cités, c'est-à-dire la gorge mmh. qui craque, la perte de goût, le mmh. médeux, la touche sèche, le mmh. mal de gorge, de la fièvre, mmh. une grosse fatigue des courbatures. Là, dès qu'on a ces symptômes, on appelle le numéro de téléphone oui, oui. qu'on a, qu a. Et pas besoin de sortir. On se fait passer déjà un premier test par téléphone et ensuite, les, mmh. les experts vont vous dire si c'est nécessaire de vous faire. Exactement. Par rapport à votre spécialité, si vous avez une maladie chronique qui ne nécessite pas de sortir de chez vous, restez chez vous, restez confinés. Toute autre forme de douleur, quelle qu'elle soit, par rapport à l'urologie qui vient d'une manière subite, oui. Là, il est nécessaire d'aller consulter un expert. Et quand c'est et ne pas tomber dans une quelque chose de grave. Et il quand, quand pas... c'est associé à une fièvre, c'est un critère de gravité de plus. Okay. Ah. Alors un message positif pour notre communauté venant d'un expert qui va redonner du souffle et, voilà, et de l'espoir et reconnecter tout le monde à la fois. On vit tout le temps dans la peur, c'est dur, c'est pas évident. Moi j'ai envie de reconnecter les gens avec un message d'amour, d'espoir, de, voilà, de générosité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette communauté qui nous a suivis aujourd'hui moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, tout d'abord, il faut voir ce qui, est, qui, ce qui se passe maintenant dans notre pays, être très fier d'être Marocain, d'être très fier de ce qui est euh, des efforts qui sont en train d'être faits, euh, de se protéger, essayer de suivre tout simplement ce qu'on nous dit, loin des, euh, de tout ce qui est intox. Euh, si on fait euh, même 70% de ce qu'on nous dit, c'est déjà pas mal. Essayez de, de rester chez soi, euh, positiver et puis se dire, ben, si je fais tout ce que je dois faire et pourtant ça m'arrive, c'est que c'est euh, c'est le destin et euh, ne pas ne pas tomber dans. L'Organisation mondiale de la santé préconise à ce qu'on ne voit les vraies infos en ce qui concerne les statistiques, les mortalités et tout qu'une fois par jour et plutôt si on veut savoir des choses sur Corona, ben plutôt aller vers tout ce qui est préventif parce que oui. ça risque de nous faire rentrer dans un état de stress et donc s était permanent Deux et, de... et euh, ah. des conflits familiaux, un stress etc. Alors mon message à moi c'est j'ai envie de dire là où il y a de la foi il n'y a pas de peur, là où il y a de la gratitude il n'y a pas de peur, là où il y a embrasser sa destinée, embrasser sa lumière intérieure, embrasser sa force intérieure, il n'y a pas de peur. Plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, focaliser sur ce qui va. C'est l'occasion de vous poser les bonnes questions, c'est l'occasion de travailler sur vous pour grandir, c'est l'occasion, encore une fois, de faire ce que le docteur a dit, vous prémunir de la meilleure manière qui soit par rapport à l'aspect sanitaire, mais pas que ça. C'est d'aider les autres, vous aider, appeler les gens qui sont dans le besoin, servir quelqu'un de d'autres que vous servez, euh, peut-être vos enfants, vos voisins, vos parents, euh, vos conjoints, euh, votre communauté et c'est une manière de vous ressourcer. Indirectement, vous allez booster votre énergie, vous allez booster votre système immunitaire en plus de tout ce que vous allez manger et de toutes les manières. Je vais vous dire quelque chose de fantastique. La vie, c'est ça personne ne va s'en sentir vivant, on va passer un moment tous ensemble ici, quand notre heure va venir, elle va venir, moi ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est quand votre heure va venir, que vous soyez fiers de votre parcours, que vous l'ayez vécu pleinement, vous l'ayez vécu avec énormément de ressources, et que vous soyez vraiment heureux de quitter cette planète, parce que vous aurez fait le nécessaire, à vous de voir dans quel camp vous voulez être, ça a été un bonheur vraiment ah, de pour vous moi aussi. Pour merci moi aussi. beaucoup, docteur. Merci à vous aussi. Vous m'avez apporté beaucoup d'énergie positive maintenant. Oui, merci pour <rire> votre accompagnement. Merci pour vos conseils précieux. Ils sont là, comme le docteur, des centaines et des milliers dehors, les gens de l'autorité, les pharmaciens, les médecins. Ils sont là pour nous protéger. Please, restez chez vous, restez en sécurité et soyons vraiment des êtres généreux et responsables. Mais voilà, Exactement. merci pour ce live. Merci à vous. Alex. Encore une fois, les deux numéros, je vais les donner quand même. Alors, vous avez le numéro AlloSamus141 et AlloYatada pour les gens qui pensent avoir des symptômes 080-147-47. C'était la chaîne avec vous. Docteur Ali Bédouche, aide à moi. Et l'Aïch would come plus que j'en ai. Au revoir. Au revoir.